Bonjour à tous, on est le vendredi 4 août, euh, on a eu une semaine assez tumultueuse, surtout euh, les derniers, ben hier, puis aujourd'hui aussi, euh, mais on savait qu'il y avait beaucoup de volatilité, surtout avec euh, une euphorie qui se perpétuait encore sur les... Euh, les... Les fangs, les fameux fangs, euh, on voyait très très bien qu'il devait avoir au moins une correction. On ne sait pas si c'est terminé ou euh, peu importe, on va regarder ça un peu plus tard. Là. Mais euh, quand même, euh, on sait très très bien que la bourse est soufflée par les valeurs technologiques. C'était le seul refuge qu'on a, euh, qu qu a pris en, en compte euh, dans cette tourmente du, de la fameuse peur euh, engendrée par le... La crise du coronavirus, donc euh, les, la masse monétaire a, a, a vraiment euh, explosé et la vélocité de la monnaie euh, s'est mise vraiment à ralentir. Donc, euh, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans le système économique et, et l'ensemble de toutes les, euh, les, euh, les indicateurs économiques, je dis bien, non pas boursiers parce que boursier euh, s'est soufflé par les cinq valeurs, euh, le Standard Poor's sur euh, 500 valeurs, il y a à peu près 5, 6, 7 valeurs qui se trouvent à souffler le reste. Euh, donc, non, non, non, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Mais avant toute chose, j'aimerais vous parler de l'art. Il y a plusieurs personnes depuis des mois qui me demandent où est-ce qu'ils pourraient se procurer de l'art. Je sais qu'acheter de l'art, c'est assez... Euh, il faut savoir à qui on s'adresse et savoir euh, euh, l'entreprise avec laquelle on va faire affaire, euh, si on peut lui faire confiance, avoir une entière confiance. Eh bien, ce que j'ai fait, euh, je suis rentré en contact avec une entreprise qui existe dans le centre de Paris, a euh, plusieurs succursales, peut-être quelques-uns d'entre vous connaissent, c'est Godot et fils. Euh, je suis rentré en contact avec Monsieur Paul Grinet, euh, donc on a discuté, On a, euh, moi ça me prend quelques pour euh, euh, mettre mon nom, pour approuver euh, une transaction que vous seriez seriez intéressé à faire, parce qu'il y a plusieurs personnes qui me demandent euh, où acheter de l'or. Eh bien, il euh, fallait vraiment que j'aille une entreprise à laquelle je dois faire euh, 100% confiance, même euh, 120% confiance, euh, donc l'honnêteté est de mise. Euh, donc, euh, c'est ça, c'est pour vous dire, là, je ne ferai pas d'info pub, là, rien, ce sera pas une info pub d'un d'une demi-heure sur l'achat d'or, c'est qu'il y a des personnes qui me demandent où se procurer de l'or. Ben là, l'entreprise qui se trouve être Godot et fils, qui existe depuis 1933, euh, eh bien, euh, je, je suis rentré en contact, comme je vous dis, on va aller voir ça. J'ai toutes mis les informations sur mon site. Euh, euh, sur mon, mon site euh, boursetechnique.com Market, et en bas de mes vidéos aussi, euh, c'est écrit acheter de l'or, euh, cliquez là-dessus, ça va retourner sur mon site Gold Bull Market, et vous avez toutes les informations qu'on va aller tout de suite, rapidement, parce que comme je vous dis, je ne veux pas faire d'info peu mais je pense que c'est très très important d'avoir des entreprises de confiance euh, lorsqu'on veut acheter de l'art Donc ce que j'ai fait tout simplement, euh, ça c'est mon, mon site Bourse Technique, euh, euh, j'ai mis ici le, la bannière, euh, euh, si vous avez votre mobile, euh, c'est la petite bannière ici, mais de toute façon je l'ai répété, c'est Godot et Fils, euh, c'est la même chose sur Gold Bull Market. Euh, ici, euh, c'est l'information euh, de l'entreprise qui se trouve être une entreprise vraiment sérieuse. Je discuté avec Monsieur Paul euh, Grinet, euh, c'est très très sérieux et euh, mon nom est là aussi. Donc, euh, vous pouvez euh, vraiment, euh, moi je, comme je vous dis, je fais des vidéos, je veux être honnête le plus possible. Je veux pas vous envoyer euh, n'importe quoi, puis je, je veux pas. Euh, je vous dis que la, la, ce qui prime pour moi, c'est l'honnêteté. Même dans les affaires, ça a toujours été ça. Euh, pour euh, qu'une entreprise réussisse, une entreprise excusez, réussisse il faut l'honnêteté et c'est ce que j'ai vu dans, dans cette entreprise-là qui se trouve être Godot, Godot et Fils qui existe depuis 1933. Ici, vous avez, vous avez, quand vous cliquez sur la bannière, vous avez ici l'historique si ça vous intéresse d'aller voir euh, l'historique de l'entreprise et encore plus, vous avez tous les détails euh, si vous allez sur euh, les sites de Godot qu'on va aller voir tout à l'heure. Donc, on retourne là. Euh, dans le fond, le site ici, c'est Godot et Fils depuis 1933. Donc, vous cliquez là, vous pouvez aller euh, voir ce qu'il y en est au niveau de, euh, je, de... Godot et Fils ont trois sites euh, que Paul m'a dit. Donc, euh, c'est un des sites ici pour l'achat d'or. Euh, euh, ça se trouve être... Euh, euh, à côté de la Bourse de Paris. Donc, je, je parle géographiquement, mais vous pouvez acheter de, de l'or en ligne, surtout avec euh, tout ce qui est arrivé euh, au niveau du confinement. Tout, tout se fait en ligne maintenant. Il euh, n'y a aucun problème. Monsieur Grinet est expert. Euh, euh, donc, il euh, n'y a pas de problème. Vous pouvez communiquer avec lui. Euh, ici, vous lisez rendez-vous sur le site ici. Et une fois que vous avez euh, choisi quel type de pièce vous voulez acquérir, tout ça, regardez ça. Ben, vous appelez. Vous pouvez appeler de ma part ou contacter Monsieur euh, Griné. Euh, Paul est au courant. On a discuté euh, abondamment. Euh, vous appelez de ma part et vous pouvez bénéficier d'un tarif pré. pré préférentiel, ça va dépendre du volume, c'est lui qui va s'arranger avec ça. Moi, je vends pas de l'or directement, et puis c'était pas mon but non plus de vendre de l'or directement. Euh, par contre, je voulais vraiment trouver une entreprise qui puisse. Euh, vraiment euh, euh, à la, à, en laquelle on peut avoir confiance et je l'ai trouvé dans cette entreprise là qui existe depuis 1933 donc vous avez euh, vous, pouvez, vous pouvez appeler Paul en semaine de 8h à 18h mais euh, bien spécifié c'est l'heure de Paris donc euh, j'ai mis ici un, un petit widget euh, programmer ça, bon, c'est un, un petit bout de code que j'ai mis ici donc vous avez l'heure de Paris euh, préférence, ben pas préférence euh, oui vraiment appeler Paul de 8h à 18h donc, ça dépend où -ce que vous êtes situé, comme moi, je suis au Québec. Si vous êtes euh, à un autre endroit, en Australie, peu importe, parce que j'ai des personnes de partout. Euh, donc, euh, vous vérifiez l'heure ici et vous pouvez lâcher un appel à M.... Paul Griné de la société Godot et fils, où vous pouvez lui, lui, lui écrire via courriel en tout temps. Et euh, vous mentionnez que c'est de ma part que vous appelez. Euh, donc, euh, de cette manière-là, vous pouvez bénéficier euh, eh bien, vous bénéficiez d'un tarif pré préférentiel et selon euh, le volume d'achat, ça dépend de ce que vous achetez. C'est vraiment Paul qui fait les ventes. Donc, euh, vous allez avoir un pré tarif euh, préférentiel. Euh, préférentiel en me nommant Jean-Claude La Rochelle. Donc euh, ceci étant dit, donc, euh, comme je vous dis, je ne pas faire un faux pub, on ne revient pas là-dessus, euh, comme je vous dis, le lien est sur mes deux sites globalmarket.ca, boursetechnique.com et sur, euh, à, à, au haut de mes vidéos j'ai mes sites et puis euh, c'est écrit euh, acheter de l'or, mais vous avez le lien aussi vous venez dans cette page-là. Donc, euh, c'est ça. Pour de l'information, vous allez l'avoir en masse. Et Monsieur Paul Grinet, euh, on a discuté beaucoup. on C'est écrit. On communique depuis plusieurs semaines. Euh, euh, non, non, on, vous pouvez euh, entièrement faire confiance euh, à, sa, à cette entreprise. Je m'en porte euh, garant. Si vous avez de quoi, écrivez-moi. Euh, mais il euh, n'y aura pas de problème avec Paul, je suis sûr. Donc, on va commencer tout de suite. Il y a des personnes qui vont demander au niveau des mines, acheter... Euh, euh, des minières d'or, euh, euh, c'est un, une question assez difficile, parce que dans le fond, je ne veux pas vous dire, euh, si, si vous achetez de l'or, c'est sûr que dans le fond, que vous achetiez de l'or euh, euh, dans une entreprise sérieuse, je parle, là. si vous achetez un petit lingot d'or euh, sur Wish, oui, j'ai vu ça, des petits lingots d'or à... Euh, à 100$, c'est de la frime, là, vous savez, c'est même pas plaqué or, là, c'est des... <rire> non, mais si vous achetez vraiment de l'or dans, un, dans une entreprise sérieuse, c'est pas la seule, uh, Godot et fils, mais moi j'ai trouvé que c'est très très sérieux et je vous le recommande, mais vous achetez de l'or réel, L'or, peu importe où ce que vous l'achetez, l'or ne perd pas de sa valeur. L'or a toujours la même valeur que vous soyez en France, que vous soyez à Hong Kong, que vous soyez à, au Canada, Montréal, ici, à New York. Peu importe, l'or ne perd pas sa valeur. Mais pour une mine d'or, c'est plus touché. Parce que dans le fond, il y a toujours un genre de biais selon... Ben, je vais vous donner des règles. Comment que je choisis une minière d'or, une junior dans mon cas, ou peu importe, si vous achetez une minière d'or... Il euh, y a des, euh, des choses qui sont assez faciles euh, à voir. D'un, pour essayer de repérer les minières d'or, ben, vous avez un paquet de, de sites qu'ils font, la liste des minières d'or, même les, les titres des minières d'or. Donc, c'est de vérifier ça pour vous. Euh, je vous donne le lien taper tout simplement dans Wikipédia, euh, liste des mines au Canada. Euh, donc, euh, vous avez toutes les listes ici, euh, même au Québec, si on a plusieurs euh, euh, minières d'or. Au Québec, c'est... Euh, euh, là c'est rien que les minières d'or et d'argent c'est un, un peu toutes les, les mines mais de toute façon euh, le, lorsque l'or augmente les mines euh, tout est ensemble, on voit très très bien sur les graphiques euh, de secteur que ça se suit donc euh, euh, moi j'ai travaillé pour, euh, je pense qu'il était là Rio Tinto euh, ben, Farid -titan. Euh, en tout cas on, on a des mines à Val d'Or, on a mis des mines d'or d'argent, de diamants, de cuivre je, pense, je pensais que je connais du monde de Fermont qui ont travaillé dans des mines aussi, ça se trouve être ArcelorMittal qui est là, c'est pas des mines d'or et d'argent, mais Lac Tio, c'est pour cette minière que j'ai travaillé, Ferretitan une compagnie très bonne, j'ai été vraiment content de travailler là pendant des années, j'ai pris ma retraite de Ferretitan. ça se trouve être l'île qui vient du lac Tio, donc c'est une petite référence pour vous dire que j'ai travaillé dans une minière, donc moi-même je suis technicien en métallurgie de base, ensuite j'ai fait un, un, un certificat universitaire en informatique, euh, j'allais chercher quelques cours aussi au de, de, de, de, niveau de gestion, tout ça, euh, marketing, mais, euh, donc euh, c'est l'ensemble des mines, mais comme je vous dis ça là-dessus, euh, c'est pas là-dessus que je voudrais focuser. Euh, c'est pour vous dire que si vous faites une recherche, bon ben, moi je vous recommande, c'est personnel, les mines au Canada, parce qu'on n'a le Canada, les, la Banque du Canada n'a plus de réserve d'or. C'est un, un des seuls pays du G7, je crois, qui n'a plus de réserve d'or. Donc, quand l'or va se faire rare, euh, le Canada n'aura pas le choix de se, de, prendre, euh, de se servir des mines, de, de, de faire peut-être des lois pour que les mines puissent produire et mettre ça dans les coffres. On va voir, on sait pas. Donc, je vais vous donner simplement, là, c'est très, très personnel, je vous avais parlé de deux titres que j'avais achetés, euh, mais, mais ça, c'est des juniors, là. C'est pour ça, junior, c'est plus risqué, je vous le dis tout de suite. Donc, euh, quand on investit dans une minière junior, il faut savoir ce qu'on fait ou ou, ou peut-être aussi, il euh, faut euh, euh, être prête euh, peut-être à subir des contre-coups. Donc, euh, c'est pas pour tout le monde, mais au niveau des grandes minières, minières d'or, euh, Barrick Gold, il euh, euh, y en a un paquet, là, on pourra regarder ça tout à l'heure. Mais malgré que c'est n'est pas mon, mon but de vous dire quoi acheter. Simplement des principes. La première des choses que vous devez faire, c'est euh, que, que la, la, la mine d'or, vous n'êtes pas obligé d'acheter au Canada, mais au moins de savoir que c'est dans un, un territoire où, où on peut faire... Euh, euh, une exploitation sans guerre civile sans euh, conflit euh, que la, la, la politique est quand même favorable à ça c'est une des, des, des juridictions où -ce on encourage euh, justement l'exploitation minière d'une manière écologique d'une manière euh, respect des, de, de, de, des, na des nations autochtones très très important aussi au Canada c'est surtout ça qui, est, qui prime donc euh, ici moi je vous parle euh, bon je vous parle euh, « First mining » encore, c'est un exemple que je donne, je dis pas d'acheter « First mining », mais vous allez être gagnant à long terme, c'est du long terme, mais en tout cas, faites ce que vous voulez. « First mining euh, », je regarde l'équipe de, de direction, aucun mot à dire là-dessus. Euh, « Dan Wilton je », je le connais de plus en plus, oui, c'est quelqu'un de bien qui a un, qui a pris ça qui est devenu euh, le président et on sait que c'est Kent Meyer qui se trouve être le fondateur ben le, le, le gros boss en, au dessus de ça il s'est se réimplique pas mal dans, dans la machine donc euh, et en ce moment ce qui est intéressant au niveau de, de First Mining c'est passé beaucoup, beaucoup beaucoup beaucoup de choses ça se trouve être le PDF que vous pouvez télécharger euh, sur le site euh, donc First Mining a augmenté beaucoup beaucoup c'est la part institutionnelle donc euh, ça, c'est, j'avais parlé premièrement de trouver un endroit où -ce on peut faire des affaires facilement, la mine, euh, qu'elle soit pas euh, euh, dans une juridiction qui, qui, qui est favorable à l'exploitation minière, c'est fait. Bonne équipe de direction, c'est fait. Euh, où l'argent euh, euh, commence à entrer. C'est fait avec First Mining, on commence à avoir beaucoup de partenariats, beaucoup d'argent qui rentre, euh, des, du placement privé, et les institutions qui commencent à rentrer, on avait quitté le, le bateau, et là maintenant on continue à rentrer, donc euh, institutionnel, on est rendu à 14%, euh, c'était pas ça, je sais pas si vous, je pense qu'ils sont... Pas disponible, mais c'était pas ça. Donc, First Mining aussi est sous-évalué, ça c'est sûr. C'est de chercher aussi des euh, minières qui sont sous-évaluées. Euh, dans mon cas, j'en ai repéré deux, il y en a plus que ça, mais c'est je, je, des exemples que je vous donne. Ça, on voit très bien que la, la, la valeur attractive là, dans le même euh, domaine, là, regardez c'est quoi, euh, Gold Developer. Ici, on est à 16 euh, par 11, First Mining. Donc, <rire> c'est sous-évalué, c'est vraiment, vraiment sous-évalué. Et puis, ça c'est un autre facteur ici, euh, l'ensemble de l'entreprise, là c'est sûr qu'on là à peu près 5-6 mois, c'était 10 fois, mais euh, Springpole, euh, rien que le projet Springpole, pour la lui seul, vaut cinq fois le prix euh, de la capitalisation en ce moment. Donc euh, c'est ça, c'est sous-évalué, c'est très bien ça, il faut acheter une compagnie avec euh, bon territoire euh, géographique, euh, bonne équipe de direction, sous-évaluée où est-ce qu'il y a de l'argent qui rentre euh, dans l'entreprise, le, des investisseurs euh, investisseurs privés aussi qui rentrent dans les entreprises très très important, donc on a toute l'équipe de direction c'était ça que je voulais vous parler rapidement donc l'évaluation pourrait aller le prix, il y a que du projet euh, Springpole là, pourrait aller euh, à 2, ben là on est dans à 250 je me souviens pas est, on est rendu à 300 milliards, oui, c'est 339 euh, millions, mais là, on pourrait aller à 2 milliards, Pool c'est 1 donc euh, euh, le potentiel est, est énorme de ce qui pourrait se faire, il faut être patient. Ça, c'était ma première exemple, je vous dis bien un exemple. Deuxième exemple, pourquoi j'ai acheté euh, Golden Predator? D'un bonne équipe de direction, j'ai vu vous pouvez aller voir sur le site, bonne équipe de direction. L'autre euh, l'autre chose c'est qu'il commence, il débute à avoir un peu d'investissement privé. Euh, justement il y a une nouvelle qui est sortie que euh, l'investissement privé. L'avantage de quest ce que j'ai ce que j'ai trouvé, euh, Gold Dunn Predator, c'est que ça se trouve être une mine qui a déjà été en, en exploitation, le prix de l'or était euh, vraiment bas et en 2000 on a arrêté l'exploitation à 250-300$, c'était plus rentable, mais là avec un prix même de base de 1500$, c'est rentable. Donc on est rendu à 1900$ et les infrastructures sont déjà là, c'est au Yukon, au Canada, euh, bonne équipe de direction de, des sous qui commencent à rentrer c'est pas rapide, et au niveau graphique aussi, au niveau technique, euh, euh, on n'a pas le temps d'aller voir ça, parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'autres graphiques à vous montrer, mais euh, au niveau technique, euh, c'est pas encore cassé, mais c'est beau, il y a des volumes, il y a beaucoup, beaucoup de volumes, euh, c'est la même chose que First, First Mining Gold, euh, euh, Golden Predator, euh, il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées dans, dans l'action, la, et en plus, c'est sous-évalué, comme je vous dis, parce que la mine est là, les infrastructures sont prêtes à partir. On a fait un bilan de ce qu'il y avait dans, dans, dans le sol. Ils ont 180 km2. Et Eric Sprott, qui est un milliardaire canadien dans les métaux, a investi il y a plusieurs années, quand deux ans peut-être, mais quand même, lui, il voit à long terme. Donc, c'est la raison pourquoi que j'investis. Comme je vous dis, bonne juridiction, bonne équipe de direction. Euh, on a dit bonne juridiction, bonne équipe de direction excusez, euh, les capitaux qui commencent à entrer ou du moins qui qui, qui, qui sont prêts à, à entrer embarquer euh, dans un projet qui semble viable, ça c'est pour les juniors je parle, et euh c'est ça, il faut regarder, mais aussi techniquement, il faut que, si vous achetez une un mine d'or qui a déjà euh, explosé, comme ce qui s'est fait avec Tesla, tout ça, c'est pas une mine d'or, mais au niveau de la technologie, je pas quelque chose qui me semble surévaluer en tout cas graphiquement, j'aurais peur. Bon, ben, c'est ça. <rire> Donc, euh, je ne ferais pas ça. Donc, euh, on va commencer euh, à regarder un peu les nouvelles et les graphiques, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de graphiques, mais ça va être en, quand même assez rapide. Je vais essayer de vous faire ça euh, rapide, euh, malgré la situation, parce que <rire> c'est une situation qui est assez particulière. Donc, euh, à New York, ça va toujours pas bien. Euh, jean jouais avec mon fils hier à New York. Euh, ça... Ça reprendra pas avant des années, même. Euh New York va devenir comme Gotham City euh, dans Batman. <rire> c'est un plus l'image de ça, mais vraiment sombre, noir, euh, des édifices à bureaux qui se vident. Euh, à cause de la crise, ben, la peur engendrée par la crise du coronavirus, mais plus que ça, les, les, euh, les paradigmes sont en train de changer. Euh, euh, donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'économie. Donc, euh, New York, euh, malheureusement, se vide. Deux New Yorkais sur cinq veulent quitter la ville. Et en ce moment, il y en a beaucoup qui sont partis. Comme je vous dis, c'est le phénomène qui est partout, dans les grands centres. Euh, euh, au niveau euh, Montréal, c'est la même chose, c'est proche d'ici. Los Angeles, c'est pareil. Je ne sais pas si vous, vous en, en Europe, ceux qui m'écoutent, mes amis européens, euh, euh, peut-être moins Paris, tout ça, je sais pas. Je sais qu'au niveau touristique, c'est une catastrophe. J'ai lu, là, ce que vous avez comme conséquence, c'est assez difficile. Donc... Euh, euh, c'est ça, euh, les personnes quittent, euh, quittent euh, le bateau, et ici on, on parle, ça c'est aujourd'hui, la déroute boursière qui se poursuit, mais il faut bien comprendre, euh, ça ce que je voulais montr vous montrer, c'est que dans le fond, on se trouve euh, en automne, dans ma dernière vidéo, c'est ce que j'avais dit, euh, l'automne c'est toujours une période euh, euh, de peur, de crainte, les crèches sont... Presque tout arrivé en automne. Donc, on se trouve à être dans une période vraiment de crainte et surtout les indices sont hyper soufflés, sont en état de bulle et soutenus par FANG, par cinq entreprises technologiques. C'est une situation qui n'a pas d'allure. Et ce qu'on va aller voir ensuite, euh, c'est ben, c'est le dernier graphique là-dessus. Là, que Dans le fond, je vous ai expliqué souvent, vous l'avez vu vous-même de vos, vos yeux, que la plupart des, euh, des titres euh, qui font partie de, du Standard Poor's, et même euh, j'ai écouté euh, euh, une vidéo, c'est ça qui parlait quand même, la plupart des titres sont défaillants, là, pas, ça n'explose ça, ça, ça pas là. Euh, on a 5, 6, 7 entreprises technologiques qui font en sorte que les bourses, euh, euh, surtout le Standard Poor's, euh, Nasdaq, euh, explosent de cette manière-là. Boeing, ça va pas bien. Delta Airlines ça va pas bien. Je parle au niveau technique, le graphique. Donc, euh, FANG, euh, euh, ici, le graphique que j'ai pris, bien, ça vient de Bloomberg. On dit qu'on pourrait connaître une correction de 41 moi, je dis pas que ça va tomber à zéro quand même, là, mais c'est vrai qu'on pourrait connaître une correction assez euh, grande. C'est pas moi qui le dis. 41 ce qu'ils disent. On va suivre ça. Euh, là, ça se trouve être le taux de chômage euh, euh, via le, le produit intérieur brut. Euh, là encore. Euh, Là encore, euh, euh, on, le taux de chômage vient de sortir, est, il est tombé à 8,4%. Wow, super, c'est ce qu'on dit. <rire> non, non, ça ne va pas bien, l'économie ne va pas bien, puis 8,4%, même le chiffre semble un peu euh, truqué, là, euh, pour euh, peut-être euh, redorer la vision du, euh, <rire> de la situation, mais non, ça ne va pas bien. Le produit intérieur brut était, euh, était vraiment en bas euh, dernièrement, et là, on se trouve à... à à voir les conséquences euh, euh, du crash qu'on a eu en mars c'est toujours euh, bon 16 mois après là on tombe au niveau économique vraiment et surtout cet automne et les gouvernements euh, vont réinjecter de l'argent mais c'est toujours le même euh, la même recette euh, magique en pensant que tout sera, va se régler en injectant de l'argent en injectant de l'argent dans le système euh, regardez ici ça en est un autre c'est pour ça qu'on a quatre 4 graphiques graphiques qui parlent de la vélocité de la monnaie c'est très très important on... La vélocité de la monnaie, c'est la vitesse à laquelle la monnaie tourne dans un système économique. <rire> Ce qui est arrivé euh, les derniers temps, euh, après la, le début de l'injection monétaire ici, ça, ça se trouve être la masse monétaire M2, qui se trouve être... Euh, ben, c'est l'ensemble de, de toute la monnaie papier, numérique, tout ça, plus les dépôts euh, dans les, les, les banques, en, en plus... Euh, euh, les dépôts moins de deux ans, de trois mois, en tout cas c'est un paquet de, de, de, de monnaie et ce que la Fed fait, euh, elle émet des bons du trésor et elle rejette des bons du trésor et ensuite euh, ce qu'elle fait c'est qu'elle achète des compagnies, même des compagnies qu'on appelle zombies euh, qui euh, ne font qu'exister... Qu euh, d'une manière un peu euh, dans les vapeurs. <rire> euh, la Fed remplit son bilan de ça. Donc, elle se trouve avoir acheté Hertz. Hertz qui est rendu à 1$ quelque chose. Elle a peut-être payé, je sais pas, moins 10-20$. dollars, c'est pas grave. C'est tout dans le bilan. Donc, euh, la masse monétaire augmente. L'argent augmente dans le système. Le bilan de la Fed augmente avec des... des euh, <rire> ben de la, des, des des des toutes sortes de de, de de pourriture dans le fond et puis euh, l'économie réelle voit ça et on se trouve ici à voir la croissance du produit intérieur brut euh, au ça, ça se trouve être le, le, le, en gris croissance du produit intérieur brut on sait très très bien que c'est à la baisse et, c'est loin d'être euh, reparti sur euh, des chapeaux de roue. Au contraire, on est en récession ici, même si euh, euh, avec la fausse monnaie qu'on a imprimée euh, euh, euh, au niveau de, ben, de presque tous les pays, que ce soit euh, euh, ici au Canada, avec euh, notre Banque du Canada, euh, que ce soit la Fed aux États-Unis ou même vous, la BCE, Banque européenne, euh, ça se trouve être de la fausse monnaie, mais la réalité, c'est qu'on est en récession et la masse monétaire augmente et l'argent ne roule plus dans le système. Euh, ok, bon, c'est ça. Je vous avais montré ce graphique-là. Je voulais simplement vous le montrer. Euh, ça se trouve être la croissance du Standard Poor's et l'économie réelle qui s'en va à la baisse. C'est un rappel parce qu'il... Je pense que c'est pertinent de s'en souvenir que l'économie réelle, euh, le, euh, ce qu'on suit, en, ce qu'on vit en ce moment sur les indices, c'est de la frime, c'est de la frime basée sur euh, une coupe d'action qu'on peut compter, on dirait peut-être pas sur les cinq doigts de la main, mais sur les dix doigts de la main. Donc, c'est le QE infini euh, qui a été précédé par un paquet de QE ici. Et la vélocité de la monnaie, qui s'en allait à la baisse depuis le début des QE, donc euh, l'argent circulait de moins en moins dans le système réel. C'est faci facile à comprendre, dans le fond. Vous mettez beaucoup, beaucoup d'argent dans le système, c'est ce que euh, la Fed a fait, euh, même au niveau euh, de l'Europe, c'est pareil, euh, au niveau de... Euh, on injecte de l'argent, les banques centrales injectent de l'argent dans le système. Et ce qui arrive, c'est que cet argent-là ne va plus dans l'économie réelle. Ça va dans des actifs comme euh, bon, des actions, des bons du trésor, tout ça. Donc, l'argent ne circule plus dans l'économie réelle. Donc, les, les, les, les citoyens ne profitent pas de cet argent-là qui devrait circuler, faire en sorte que les personnes achètent, vendent, euh, puissent euh, produire plus, euh, L'argent est stocké dans des produits financiers ou des, des entreprises zombies ou des produits financiers bidons qui sont absolument de la frime. Donc, c'est le résultat de tout ça. La vélocité de la monnaie est stockée dans ces, ces actions, des actions ou actifs qui ne valent rien, mais qui ne contribuent pas à l'économie réelle. Et en réinjectant un QE à l'infini, on pense qu'on va... On a solutionné ça, au contraire, ça roule pas plus. L'économie réelle en bénéficie pas. Et encore, c'est la fameuse euh, vélocité de la monnaie. Comme je vous dis, on continue les graphiques, là. Vélocité de la monnaie qui est en vraiment baisse. C'est du jamais vu que la vélocité de la monnaie soit si faible. Et euh, ça, ça se trouve être le, le, le, le fond, euh, le, c'est le taux directeur euh, que la Fed la, la fête, euh, dicte. Comme je vous avais dit, la vélocité de la monnaie baisse. Le taux directeur euh, va rester très bas pour plusieurs années. On ne sait pas quand que ça va reprendre, euh, 2022, 2023, 2024, je ne le sais pas, mais ça va rester très très bas pour plusieurs années. Et euh, la vélocité de la monnaie ne euh, semble pas euh, s'en aller euh, euh, vers la hausse. Encore ici, on a la fameuse vélocité de la monnaie. Euh, ça ne roule plus. Et euh, on a le, le déficit ici, le déficit. Américain qui se trouve à se creuser, creuser, creuser, et l'argent la, n'est plus dans le système réel, dans l'économie réelle. Donc, euh, euh, c'est ça, la situation est vraiment catastrophique. Euh, comment qu'on peut sortir de cette situation-là? Je pense que c'est... Ben, d'une manière personnelle, c'est sûr que je vous dis d'investir dans l'or, c'est très personnel, c'est très... Euh investir dans l'or, des minières d'or. Euh, avec ce qu'on connaît aussi, là, pour vous rassurer, l'or euh, a connu un peu de, de baisse, là, mais c'est pas dramatique. Et euh, ça se peut très, très bien que le, le mouvement puisse entraîner l'or comme ça avait fait la dernière fois. Mais faut pas oublier qu'on est rendu euh, à 1900 dollars, euh, ben À peu près, là, mettons, ça varie. Mettons, on irait à 1800, hein? 1800, 1900 dollars, Et on est allé atteindre le 2000. Donc, euh, le dernier sommet était... À, à 1920 mais on est dans ces coins-là. Là. Donc, euh, c'est sûr qu'on l'a on atteint, on l'a défoncé, mais il peut y avoir beaucoup de, de consolidation euh, entre-temps. Donc, euh, c'est encore euh, pour ça que je vous parle de ça, et je vous parle aussi des minières. Les minières peuvent euh, aussi, plusieurs personnes, euh, les mêmes molles, lâchent, lâchent euh, les, les mines, et euh, se précipitent, euh, euh, peut-être euh, aller shorter le système, la, la shorter, je veux. Allez, euh, vente à faire de la vente à découvert du moment qu'on voit le casseux et là on, on dit ça on va faire euh, mais moi je vous dis peut-être long, long terme plus traditionnel pour avoir connu aussi le crash de l'an 2000 euh, 2007 j'étais là mais j'ai pas euh, je savais euh, quoi faire mais 2000 euh, euh, je l'ai connu et euh, non les émotions, euh, il faut se tenir loin de ça. Il faut investir longtemps, euh, à long terme, je veux dire, c'est ça qui est la base de la réussite. Investir à long terme, savoir sur quoi vous investissez, que vous ne soyez pas pressé. Et euh, regardez toujours les tendances euh, majeures. Donc, euh, tendance mensuelle sur un graphique, après on s'en va dans l'hebdomadaire. Hebdomadaire. Et le quotidien, on euh, tenir peu compte, peut-être pour l'achat il faut tenir compte du graphique quotidien dans l'achat, mais lorsqu'on est, on est embarqué dans un titre ou euh, une action dans le cas que je vous parle des actions horrifères, on regarde hebdomadaire pour suivre ça et euh, mensuel pour avoir la vraie tendance générale, c'est très très important donc ici encore la, la, la vélocité de la monnaie euh, euh, qui confirme qu'on est encore à la baisse malgré euh, la, la les, les actifs euh, euh, du. Euh, et le produit intérieur brut, il est dessous, là, on le voit pas, il est en gris, et lui, il a, il a baissé. Mais les, les actifs les, de la Banque centrale, euh, ça monte bah ça suit tout, l'argent la, injecté dans le système, dans le fond, euh, euh, la Banque centrale se ce, ce load de, de toutes sortes d'actifs, comme je vous disais. Donc, euh, puis, je voudrais peut-être terminer, ben peut-être en dernier, on va aller voir en dernier, je vais ouvrir ça. Euh, peut-être aller voir le, ben, le Japon, mais c'est le Japon dernièrement. Là. Vous savez que le Japon, là, sais, 10, 20 ans, a, a connu euh, euh, vraiment une crise majeure. Euh, et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à acheter euh, tous les actifs du pays. On a commencé à acheter des entreprises, des dettes d'entreprises. Les compagnies pourries, c'est pas grave. La, la banque du Japon a acheté tout ça, et donc on a augmenté le bilan et on est rendu à 240, 30, en tout cas au-dessus de 200 de dette euh, au produit intérieur brut au Japon. Et euh, ce qui est arrivé euh, depuis euh, ben 2013, on a continué le même scénario ça c'est au niveau de le total des, vous dire le bilan, les, les actifs de, <rire> du Japon continuent à, à, à à grossir, et euh, malgré tout ça, on se trouve avoir euh, un produit intérieur brut euh, qui est en déclin, euh, donc le Japon euh, achète tout, absolument tout, achète euh, les actions, les dettes euh, d'entreprise, des entreprises hommes, ce qui, ce qui va pas, c'est pas grave, le Japon est là pour euh, s'occuper de... Donc, c'est ça, on est dans un, une économie euh, comme ça, donc c'est tellement gros, c'est tellement euh... Euh... Ce qui va arriver, je ne le sais pas. C'est pour ça que je vous dis, il faut être vraiment en sécurité. Je ne sais pas ce qui va arriver. Mais en tout cas, bon, il faut être en sécurité. Euh, moi, je vous dis, l'or, les faire argentifère, Or, argent aussi. Argent métal, argent euh, minière, orifères argentifère. Euh, donc, surtout le dollar américain, on ne touche pas à ça parce qu'on voit déjà que le dollar américain le conseil, ça a cassé sa ben, tendance qui, qui était. Euh, qui était à la hausse, mais euh, là, c'est vraiment cassé à la baisse. et On sait pas ce que ça va mener Donc, euh, la Banque du Japon, euh, ça se trouve être le produit intérieur brut euh, euh, euh, euh, qui visite l'expansion euh, des actifs de la Banque du Japon. Donc, euh, c'est le graphique vu bon, avec d'autres choses. On la, la croissance du produit intérieur brut au Japon, ça s'en va à la baisse. Euh, ça, c'est de 2000 jusqu'à... Euh, aujourd'hui, dans le fond, euh, on se voit être l'intérêt, les, les, le taux d'intérêt, comme je vous l'avais dit, au Japon, c'est zéro. C'est zéro, euh, ça ne remontera pas euh, des années encore. Et aux, aux États-Unis, on s'en va la même chose. Et au niveau de euh, la Banque du Japon, <rire> qui gonfle encore ses actifs, euh, la banque est là. Euh, euh, la banque va tout sauver, c'est ce qu'on prétend. Hein, mais la réalité, je pense pas que ça va euh, sauver grand-chose. <rire> Donc, euh, je voulais peut-être terminer avec euh, les graphiques de de vous montrer euh, peut-être le long terme. Euh, okay. Le long terme, on va aller voir. Euh, on va le voir ici le Standard Poor. Euh, bien entendu, ce qu'on a eu comme cassure, euh, si on regarde sur un, hebdomadaire, un graphique hebdomadaire, c'est pas effrayant. C'est simplement peut-être de considérer qu'on va avoir une correction ici qui va se poursuivre, peut-être pendant un petit bout, euh, parce qu'on se trouve avoir changé de direction. Et euh, au niveau du Nasdaq, c'est la même chose. Euh, je ne sais pas où ça va nous mener. On, euh, au niveau de l'or, euh, par contre, il euh, n'y a rien de paniquant là. Comme je vous le dis, on était en correction. Donc, euh, ce qui se produit en ce moment, peut-être qu'on va avoir un revirement aussi bientôt. Euh, peu importe, ben, il faut rester dans, dans l'or. L'argent aussi, il n'y a pas de problème. Euh, le dollar américain, par contre... Euh, non, ça va pas bien. On a cassé, on va s'en aller à la baisse. Et terminer avec les fameux titres, euh, les fangs, peut-être que ça nous donnerait euh, peut-être... Euh, euh, de voir ça, euh, que dans le fond, on peut peut-être être en correction ou simplement en consolidation. Moi, je pense qu'on peut connaître une correction assez importante et ça serait pas malsain si on pourrait, comme par exemple, sur, ben, on va aller plutôt sur euh, Apple, Apple euh, qui se trouve à avoir eu une montée fulgurante, surtout depuis le, le split. Là. Donc, on est à, à la baisse en ce moment et on continue euh, cette baisse. Euh, on va continuer probablement cette baisse jusqu'à peut-être un ancien sommet euh, dans ces coins-là. Mais là, il ne faut pas oublier qu'on n'a plus la même valeur. Euh, la valeur dans le sens que l'action a été C'est la même chose pour Tesla. Tesla qui, qui commence à connaître soit une bonne correction une consolidation je dis pas que la de Tesla c'est fini ni Apple les technologies vont peut-être encore poursuivre une course mais là en ce moment on est dans une consolidation donc euh, au niveau des minières or et argent euh, je suis sûr que là aussi on connaît on va aller voir le, rapidement puis on va terminer avec ça on va aller voir euh, euh, GDX, GDX qui se trouve. Là, on savait que la consolidation s'en venait aussi. Donc, euh, on, on est là, mais on attend, dans le fond. Comme je vous dis, je vous ai donné les, les, les principes d'achat. On achète, euh, que ce soit euh, une minière, orifère, argentifère, ou euh, l'or elle-même, là. On reste dedans et on regarde à long terme. Donc, euh, on se revoit bientôt. Et euh, n'oubliez pas, comme je vous ai dit sur le site, vous avez toutes les informations pour euh, l'achat d'or. Je vous en parlerai plus, dans le fond, vous avez toute l'information, à moins qu'il qu y ait des personnes qui me posent des questions directement. Vous pouvez aussi m'écrire directement euh, via mon site, peut-être revenir là-dessus. Là rapidement euh, nous joindre que ce soit sur bourse technique vous écrivez un petit mot là-dessus et sur global euh, market aussi si vous voulez avoir des précisions euh, sur n'importe quoi vous m'écrivez et on, je vous réponds euh, aussitôt que bah ben, aussitôt donnez moi un petit délai mais <rire> donc euh, tout le monde euh, je vous salue tout le monde la francophonie très heureux j'ai beaucoup de personnes qui me regardent. J'ai atteint mon 1000 abonnés. <rire> faut dire que ça fait très longtemps que j'ai ma chaîne, mais je m'en occupais pas. Et, et les derniers mois, j'ai mis vraiment un effort là-dessus et ça va très, très bien. Surtout, j'ai eu vraiment beaucoup de vues les, les, les derniers mois. Ça m'encourage beaucoup. Donc, je continue. C'est sûr. On se revoit bientôt.